Voilà. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas vous inquiéter Chaque chose dans ta vie, chaque sujet, voit un peu la boule si comme ton cœur. Et ce cœur-ci est représenté à l'extérieur par ta, ta vie. La voiture que tu conduis, la maison que tu habites, les, les, le boulot que tu as, la façon dont on te voit au boulot, tout ça c'est ici. Donc on va mettre les parties. Peut-être on va mettre une partie verte ici-là. On met mettre une partie jaune. On va mettre une partie rouge. Donc. Quand je reste, tu es dans la journée comme ça, ta boule est sur ta tête, ça marche avec toi. Dès que tu passes à ton boulot, la boule va activer la partie boulot. Comme le seul programme que tu as dans la partie boulot depuis là, c'est inquiétude, inquiétude. De toutes les façons, les gens là veulent me renvoyer depuis. Ah, Ça fait à trois boulots qu'on me renvoie comme ça. De toutes les façons, je suis même une noire. Peut-être que Voilà le programme qu'il y a dans la partie là. Maintenant tes enfants... Hé, hey, maman, les enfants, là, regarde, ils sont têtus. Moi, vraiment, enfin, je voulais pas. J'ai dit, oh, les enfants, elles ne m'écoutent jamais. Voilà. Ton mariage, ouais, mon mari, je suis sûr qui La femme, là, j'ai vu l'autre jour, comme il la regardait. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Chaque partie de ta vie, vois ça comme une boule. Maintenant, quand tu viens à moi, tu me dis, maman, je me suis inquiété. Je suis là, dit que, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que tu t'inquiètes, ça change ta, ta situation? L'inquiétude ne fait rien sur la boule-ci. Ça ne change pas de forme, ça ne fait rien. Tu Quand tu t'inquiètes, ces genre, voilà la boule-là. Tu es en train de parler, parler, change de boule, change de boule. Non, pour changer, il faut que tu touches. Tu tires, tu tires, tu, tires, tu fais quelque chose de la boule. Et dans le monde spirituel, l'inquiétude le, le, le, n'a pas de place. Ça ne fait rien. Voilà tes enfants, la situation de tes enfants mariage tes finances tout donc tout ce qui est dans ta tête comme inquiétude ou bien concerne c'est à dire je me je, quand je pense à ça je pense quoi quand je pense à mes cheveux quand je pense à mon visage quand je pense à mes habits quand je pense à mon ventre chaque coin de ton corps et de ta vie est sur la boule si quand j'ai commencé à te parler dès qu'elle était inquiète pas j'ai souri parce qu'à ce moment là c'est vrai tu parles que tu es sérieux, sérieuse sérieuse le Saint-Esprit a commencé à me dire que l'inquiétude et la non-inquiétude, c'est comme la deux C'est comme, like, you know, je suis inquiète, je ne suis plus. Like, you can decide. Flip, stop. Et tu, tu arrêtes totalement de t'inquiéter. Souvent, tu as vu des, des, des... Souvent, tu vas au supermarché, tu vois une femme, elle a son enfant. Il se couche au sol. Elle dit, mon bébé, ne pleure plus. Toi, tu sais que c'est ton enfant, mon que Tu as giflé l'enfant comme ça. Jusqu'à, il a. Mince. Elle, est tolère. Parce que dans sa boule, dans sa boule, elle est tolère ça. Elle ne sait même pas que c'est possible de taper l'enfant. Elle ne sait pas que c'est possible que l'enfant arrête de faire ça. C'est pour ça que son enfant fait ça. Il y en a parmi vous, ça. A, ma fille, c'est à 3 ans que j'ai enlevé la station. Elle me rappelle, elle entrer dans le bus. Elle a fait ni. je l'ai giflé devant le blé. qui était dans le bus. Il dit que ne tente plus jamais. Depuis le jour jusqu'aujourd'hui, elle a 12 ans. Elle n'a plus jamais essayé. Donc, il y a des choses dans ta vie que tu as acceptées. Et tu te dis que je vais faire comment Et Tu es là, tu parles, c'est simple pour toi. Non. La prochaine fois que tu penses à la boule, c'est que je viens de te montrer. Si elle veut changer la boule, l'inquiétude, ce n'est pas ça. Parce que l'inquiétude, c'est comme ce qu'elle déposait. Elle dit que vol, vol, vol, vol. Ça va jamais voler. Il faut que je prenne, je lance pour que ça vole. Voilà. Maintenant qu'on est clair sur l'autre là. Ok. Tu m'as maintenant dit, le problème maintenant n'a le cas de tes enfants. J'ai mis une vidéo sur la, en ligne ici l'autre jour, je disais comment prier pour son enfant. J'ai suivi ça. Je n'ai même pas encore entendu. Donc, il demande l'enseignement, j'ai même un livre que j'ai écrit sur les parents, comment planifier le futur de son enfant. On accouche nos enfants, on ne planifie rien. Tu envoies ton enfant à l'école, tu n'as pas parlé sur ton enfant. Tu n'as rien vu sur ton enfant. Il commence à faire un peu la tête. L'enseignant dit hum, tu vas finir en prison. Ça rend dans la tête de l'enfant. Un hein? oncle qu reste quelque part. Maman, regarde l'enfant, regarde ses pieds. Tu as fait comme ton père, comme ta mère. Ça rend aussi le de l'enfant. Toi-même, tu n'as jamais rien dit de positif sur ton enfant. Et quand tu dis, c'est quand tu es fâché. Ouais, voilà. Euh, tu ne t'es jamais assis. Pendant le bic. Voilà ce que je veux pour mon enfant. Tu vas te marrer avec telle femme. Tu vas trouver le boulot. Dès que tu finis de l'école comme ça, là, en finissant dans ton stage, on va t'embaucher. On va te payer avec le salaire du cadre pour commencer dans l'entreprise. On n'a jamais fait ça. C'est plus tard, quand l'enfant a fait six, de même 6 ans, il ne trouve pas le boulot. Je me dis, mon enfant ne trouve pas le boulot. Mon enfant ne se marie pas. Oh, mon enfant est sérieux avec moi à 30 ans. Comment il peut arriver là où tu n'as pas vu maman Tu me comprends Très bien. Voilà. Vous avez du pouvoir. Quand il fait mes ateliers, j'ai dit que venez à voir voir votre 2022. Vous dire ah, oh, oh, je n'ai pas le temps. Je, ok, tu as le temps de partir. Va travailler. Non, moi, je n'ai même pas. Je n'ai pas en fait. Les autres peut-être, mais je n'ai pas pu contacter euh, celle d'ici. Pour ça. C'était l'atelier, maman. C'est même pas les produits. Mmh. Regardez. Je veux que tu t'asseilles et que tu refaçonnes. S'il te demande maintenant, qu'est-ce que tu vois pour ton fils ou ton mari? Il y a beaucoup de chances que ce soit toujours négatif. Ah, de toutes les façons, il était dans l'entreprise là. Son salaire, c'était seulement 5 000 dollars depuis, depuis 10 ans. Comment est-ce que ça peut augmenter? Il te dit, qu'est-ce que tu sais que ça peut monter à 15 000 dollars d'ici la fin de l'année? Par mois, tu dis, ah, non, ça, il n'y a personne dans ton entourage. Toi-même, tu bloques ta chose. Dans ta tête. Yeah. Yeah. Quand je vous dis, mais d'accord, que prenez le lavage. C'est pour ça que je vous dis que ce ne sont pas les produits que je vends. Quand je vous vends les produits, je vous donne les choses comme ça. Ce sont pas les produits que je vends seulement. Tu dois mettre ta vision. Ta foi. La persistance. La discipline. Parce que y a des où tu te lèves le matin, tu déclares que mm, mon revenu est de 3 millions de francs CFA par mois. Le jour-là, tout l'argent que tu avais, même en banque, là, un problème arrive, tu dois vider. Oh, la mère est sur assistance respiratoire à l'hôpital. Il faut sortir 15 millions. Tu vides tout ton compte le jour-là. Que, alors que le matin-là, c'est le jour où tu as commencé à dire que mon revenu est de tels millions par mois. Donc, tu dois comprendre que ça demande, une c'était parce qu'il y a une force qui va te tirer vers le bas. Il y a une force qui ne veut pas que tu avances, que ton salaire avance, que tes enfants avancent, que ton mari avance, que toi-même, ta vie, là, que ça avance. Yeah. Et quand tu commences le travail si c'est le chien chemin. Tu dois d'abord te convaincre toi-même que je mérite de m'assurer au mariage de mon enfant comme ça. Tout frais payé. Uh -huh. On n'a pas pris le loan. On a remboursé son loan de l'école. Les choses qu'on vous avez expliquées, c'est impossible. Voilà. Ça commence dans ta tête. Donc, pour ceux qui sont en train de m'écouter ici-là, je vous, je vous remercie je vous d'avoir regardé. Maintenant, je vais continuer ma consultation. Je sais que souvent, quand j'ai des choses comme ça, là, chaque situation de votre vie, maintenant, si tu veux changer, premièrement, il y a le pouvoir de la répétition. C'est pour ça que je vous dis lavez vos ailes chaque jour. Lisez, faites le don chaque jour. Faites ceci chaque jour. Maintenant, il y a des produits comme le don par exemple. Le don a une capacité, quand ça picote sur la langue-là, ça travaille sur ta langue. Ça te redonne le pouvoir à ta bouche. Ma excuse-moi de te stopper. Il y a une de mes filles, ma première fille, quand je lui fais manger l'ondon, elle est réticente. Elle ne veut pas manger l'ondon. « Oh, maman, ça te je n'aime pas. »« Je dis que tu dois manger. »« Elle ne veut pas. »« Ça m'a tiqueté à l'oreille. »« J'ai dit... » Mais je suis quand même. Tu vas faire les lavages. Quand tu vas faire les lavages, tu être de mm -hmm. Quand tu oui. donnes le rosé, il faut checker. Il y a les remèdes qu'on fait, on prend le nom, on écrase, on verse les dents. C'est un, un remède traditionnel. C'est vraiment quand vous négligez, qu'elle dit mangez oui. le nom, mangez le nom. Donc, tu vas voir qu'il y a le pouvoir de la répétition. Tu parles, tu parles. Et quand tu vas te réveiller, ton subconscient est très... Tu peux imprimer quelque chose dessus. Je suis encore vierge, donc tu n'as pas encore les, les pensées de la journée. Oh, je vais te manger la tête là. Oh, et oh, voilà, je dois, je dois, tu n'as pas tout ça dans ta tête. Tu viens de te réveiller. Oui. Uh -huh. Il y a le pouvoir de la répétition. Il y a aussi le changement d'association. Et il y a aussi l'acte physique, le fait que je prenne ça, je pense ça, je verse dans l'eau. Je fais l'acte physique en faisant ça, par cet acte. Je déclare, quand Dieu avait dit, accrochez sur mettez le. Prenez l'agneau, le, le, le, le, vous tuez. Prenez le sang avec l'isop, vous mettez sur la porte. C'était un acte physique qui venait confirmer la foi de Moïse dans la parole que Dieu lui avait donnée. Ouais. Donc, le spirituel et le physique fonctionnent ensemble. La preuve, okay. si on, prend, euh, on coupe ta tête comme ça, totalement, tu vas mourir, non Un acte physique qui a influencé ton spirituel. Parce que se disent souvent que non, le physique et le spirituel, non. Il y a les herbes que tu prends comme ça, tu hallucines. Tu vois le monde, tu vois les esprits. L'alcool par exemple. Tu prends l'alcool, tu bois. Quelques minutes plus tard, tu commences à parler n'importe quoi. Ouais. Donc il y a les actes physiques qu'on fait et ça influence notre esprit. Ouais. Il y a aussi les poudres de lavage. On prend la poudre seulement les herbes. Dès que ça touche ton corps, s'il y avait n'importe quoi qui était sur toi, ça quitte. Spirituellement. Ouais. C'est pour ça que les églises de Pentecosti, les gens dit que non, rien, rien, rien. Depuis qu'ils ont découvert le pouvoir des plantes, les ensembles que tu brûles, il y avait n'importe quel esprit là, ça part. Et les esprits qui sont venus avec les mauvaises paroles, petit vu tu as parlé, parlé, l'esprit sorti de ton corps haut. Oh, ou bien du téléphone, tu regardes, les ne sont pas bien. Maintenant, tu prends l'ensemble, l'ensemble, tu brûles, ça enlève la parole que tu as parlé, ça se transforme en esprit. Et L'ensemble est fait à base de plantes, donc il y a les mystères. Tu vas comprendre maintenant que tes enfants sont comme ça parce que tu les as aussi laissés seulement. Tu ne voyais rien pour eux. Ta vie aussi, comme ça, parce que tu as aussi laissé. C'est pour ça que vous devez être persévérant. Ce n'est pas la blague. Voilà. Bon, YouTube, abonnez-vous, likez ma vidéo, partagez. Ça peut aider quelqu'un. Bonne journée à vous.